Et si vous voulez participer au prochain tirage ou sort, n'oubliez pas que vous pouvez gagner des cartes Google Play, PlayStation Store ou iTunes. C'est vous qui décidez, tout ce que vous avez à faire pour gagner c'est d'être abonné à la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à la partager, mettre un commentaire et appuyer sur la petite cloche de notification. Merci. Voici comment dissoudre les calculs rénaux en 8 jours seulement avec ce remède vieux de 100 ans. Les reins comptent parmi les organes les plus importants du corps. Responsable de la purification du sang et de l'élimination des différents déchets et toxines, ils veillent à garder notre corps sain et purifié. Mais parfois, le fonctionnement de ces organes est perturbé, notamment par la formation des calculs rénaux, un trouble très répandu et qui peut être extrêmement douloureux. Si vous faites partie des personnes qui en souffrent, Découvrez ce puissant remède naturel. Les reins sont deux organes qui se trouvent de chaque côté de notre colonne vertébrale. Ils sont responsables de la purification du sang, de l'élimination des toxines et des déchets de l'organisme, ainsi que du maintien du bon équilibre des quantités de minéraux et des hormones dans le corps. Or, quand les calculs rénaux se forment, les reins perdent de leur efficacité et plusieurs symptômes douloureux et gênants font leur apparition. Qu'est-ce qu'un calcul rénal Les calculs rénaux sont de petites particules solides composées de minéraux cristallisés, principalement du calcium, d'acide urique, d'acide phosphoré et d'acide oxalique. Leur taille peut aller de celle d'un grain de sable à celle d'une balle de ping-pong. Touchant plus de 10% de la population européenne, les calculs rénaux peuvent causer de graves dommages au rein et risquent de provoquer une insuffisance rénale chronique. Ils sont généralement dus à une consommation excessive de protéines animales, notamment la viande rouge et les produits laitiers, en particulier le fromage. Ils peuvent également être provoqués par un manque d'hydratation, la consommation de grandes quantités de sel et de sucre, ainsi qu'à un manque d'activité sportive. Quels sont les symptômes des calculs rénaux La présence de calculs rénaux se manifeste généralement par l'apparition des symptômes suivants. Une envie fréquente et urgente d'uriner. Une douleur intense en bas du dos, et qui peut également se propager jusque dans le ventre et les parties intimes. La présence de sang dans l'urine. Des nausées et des vomissements. Comment prévenir leur apparition Pour éviter de souffrir des calculs rénaux, il faut S'hydrater au maximum pour éliminer l'excès de sel, augmenter le volume d'urine et empêcher les cristaux de se former. Avoir une alimentation riche en calcium, qui aura un effet protecteur contre les calculs rénaux. Diminuer la consommation d'aliments riches en calcium d'oxalate tels que les épinards, la betterave, le soja, le chocolat, les germes de blé, etc. Augmenter ses apports en vitamine B6 et en magnésium qui gardent les cristaux d'oxalate de, de calcium soluble diminuant ainsi le risque de calculs rénaux. Comment traiter naturellement les calculs rénaux pour éliminer les calculs rénaux de façon saine et naturelle, tout en évitant d'avoir à subir les effets secondaires des médicaments, voici un remède ancestral très facile à préparer. Remède naturel contre les calculs rénaux. Ingrédients. 5 branches de persil lavé. 1 litre d'eau. Le jus d'un citron frais. Préparation. Dans une casserole, placez le persil et versez le litre d'eau puis portez le tout à ébullition. Une fois que votre mélange bout, retirez-le du feu puis filtrez-le avant de lui ajouter le jus de citron. Remuez, et voilà votre remède prêt. Consommez-en un verre de 250 ml le matin à jeun, un deuxième à midi, un autre en milieu d'après-midi et un dernier après le dîner. Faites une cure de 8 jours pour vous débarrasser efficacement de vos calculs et pour améliorer votre digestion. Les bienfaits de ce remède Le persil Riche en vitamines C et en antioxydants, le persil est un excellent aliment pour protéger vos reins et booster leur fonctionnement, en contribuant à l'élimination des toxines et des graisses qui s'accumulent dans le corps. Ayant également un effet antihypertenseur et diurétique, il aide à réduire l'hypertension artérielle, à drainer les excès de fluides et augmenter le volume des urines, facilitant ainsi l'élimination des calculs rénaux. Le citron cet agrume au goût acide est également riche en vitamine C et en vitamine P, connu pour leur effet fortifiant des vaisseaux sanguins au niveau des reins. De plus, faible en sodium et riche en potassium, le citron contribue fortement à réguler l'hypertension artérielle et donc à protéger les reins et à favoriser leur bon fonctionnement. Mise en garde, le citron n'est pas recommandé en cas d'ulcère d'estomac ou de problèmes biliaires et rénaux.